Ouais ouais non, je suis prêt pour le match là. On va les avoir. Hop, oh, hop, pégoule. <rire> ouais ouais ouais. Non, on les aura, on les aura. Allez, à quelle heure est le match Dis-moi. 16h, ok, je serai là. 16h, promis, promis, promis. Allez, bisous, bisous. Alors, 16h, 16h, 16h. 16h, 16h, mais il a pas de 16. Dis, tu sais m'aider là 16h, c'est quelle heure Il n'y a pas de 16. Allez, s'il te plaît, aide-moi. Salut les loulous Aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement compris, nous allons voir les heures. Alors les heures du matin, mais aussi les heures de l'après-midi. Pour ça, je vais en premier demander à tout le monde de compter jusqu'à 24. Attention, de 0 à 24. Commencez bien par le 0, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes prêts Allez-y Maintenant que vous avez bien compté jusqu'à 24, nous allons apprendre les heures. Alors Pour ça, j'aurai besoin d'un tout petit peu de matériel. Et voici, ceci c'est une horloge d'apprentissage, c'est donc une fausse, je bouge les aiguilles. Ce n'est pas comme l'horloge qui est là, où là les aiguilles bougent toutes seules pour m'indiquer la véritable heure. Alors ici, attention, vous avez toujours une petite aiguille, c'est l'aiguille qui nous dit les heures. Ici, elle est en rouge, chez vous la maison, elle est sans doute d'une autre couleur. Vous avez aussi la grande aiguille, la grande aiguille, c'est l'aiguille des minutes. Attention, ne confondez pas la grande aiguille des minutes et la trotteuse, la trotteuse, elle bouge. Tout le temps. Ici, on est bien sur la grande aiguille qui bouge un tout, tout, tout petit peu. Alors, nous allons beaucoup nous intéresser à cette aiguille-ci. Mais oui, nous voyons les heures aujourd'hui. Du coup, on s'intéresse à l'aiguille des heures. La petite aiguille, ici, il est par exemple une heure. La petite aiguille est petite pour m'indiquer le chiffre qui est proche, qui est le chiffre des heures, ici. Hop, ici, il est une heure. La journée commence ici à 0 heure. Ah, il n'y a pas de zéro, il n'est pas écrit... Il faut retenir, la journée commence ici, à 0 heure. Ensuite, nous avons, ben comme nous l'avons vu, 1h, puis 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, bravo, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h. Et ensuite, attention, midi, midi, c'est la moitié de la journée. Donc 12h, moitié de la journée, midi, 12h, c'est la même chose. Moitié de la journée, bien retenir ça. Pourquoi Parce que tu manges ton midi. Mais la journée n'est pas finie, retiens bien ça. Vous avez compté jusque 24. Pourquoi Voici pourquoi. Après 12 heures, nous avons, et ce n'est pas écrit, 13 heures. Il faut continuer à compter. 11, 12, 13. Ensuite, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures. Et attention, minuit, minuit, 0 heures. La journée suivante commence à zéro heure. Donc, nous avons bien deux tours, pas plus. C'est pour ça que je vous ai fait compter jusqu'à 24. Il y a en tout 24 heures. Mais attention, quand la journée recommence, il est 0 heure. Est-ce que vous avez bien compris Si vous n'avez pas compris, remettez la vidéo un peu en arrière. Regardez bien. Et puis ensuite, vous serez prêt pour les exercices de la partie suivante. A tout de suite. Alors, maintenant que nous avons vu la théorie sur les heures, mais nous allons faire des petits exercices. Les exercices vont se passer comme ceci. Chaque fois, je vais vous cacher l'horloge. Ensuite, je vais la montrer et vous devrez me dire l'heure. Je vous dirai aussi si c'est l'heure du matin que j'attends ou l'heure de l'après-midi. Car oui, c'est complètement différent, comme vous l'avez compris. Attention, est-ce que vous êtes prêts pour le premier exercice Attention, le matin La bonne réponse était 2 heures. Exercice suivant. Toujours le matin maintenant. La bonne réponse était 4 heures. Attention, suivant. Et le matin. La bonne réponse est 10 heures. Attention, maintenant ça va être un peu plus compliqué. Nous arrivons sur les heures de l'après-midi. Souviens-toi ce qu'il faut faire là-dessus. Attention. Hop, l'après-midi. Alors, la bonne réponse était 14 h Tu n'as peut-être pas trouvé 14 heures, certains l'ont trouvé, d'autres pas. Ce n'est pas grave, c'est juste que tu as oublié une chose. La journée, c'est toujours deux tours que fait la petite aiguille. Premier tour, les chiffres des heures sont écrits. 1, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Attention, à 12 heures, c'est nous arrivons sur l'après-midi. Du coup, là, il faut continuer à compter tout simplement. Après le 12, tu as le 13 et puis le 12. 14 du coup la bonne réponse était 14 heures. Attention défi suivant. L'après-midi, quelle heure est-il Attention, bien compter. Hein. La bonne réponse était. 17 heures. J'espère que vous l'aviez. Si vous ne l'avez pas, demandez à papa et maman de compter avec vous sur une horloge. Je veux vraiment voir le doigt qui va sur les heures. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc ici, c'était bien 17 heures. L'après-midi. Et la bonne réponse était 13 h Attention le matin maintenant. Et la bonne réponse était 9h. Ben oui, c'est le matin. Les heures sont écrites. Attention l'après-midi. La bonne réponse est 18h. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez appris plusieurs choses ou en tout cas révisé ces choses-là. Je vous dis à la fois prochaine